Faisons un gâteau, disent les courteaux Une tarte aux fraises, disent les index Il nous faut du beurre, disent les majeurs De la farine et de l'eau claire Disent à la fois les autres frères Ensemble faisons un pâton Ensuite nous l'aplatirons <rire> Faisons un gâteau